Besoin de plus d'espace pour stocker photos, vidéos, films ou fichiers Le disque dur externe est votre allié. Il fera un excellent complément au disque dur de votre ordinateur. Rien à démonter, rien à installer, tout est automatique. Quant au choix du modèle, une fois la capacité définie, celui-ci se fera en fonction des performances, vitesse en lecture et en écriture pour copier les fichiers, du format, de la qualité de fabrication et de son design. Autant de points que nous passons en revue lors de nos tests rigoureux menés en laboratoire. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous proposons une sélection des disques durs externes portables affichant le meilleur rapport qualité, performance, prix du moment. La scie Mobile Drive 4 Teraoctets. Avec sa coque tout en métal et sa robe grise, le Mobile Drive reprend dans les grandes lignes les codes du design de la scie. Il est très correctement assemblé et ne fait pas dans le clinquant. Le look est cependant un peu moins quelconque que celui des autres modèles de la scie, et cela grâce à un travail intéressant sur les arêtes, qui profite d'un biseautage plutôt réussi. Difficile de faire un disque dur externe qui se démarque de la concurrence, mais le constructeur américain y parvient ici en partie. L'ensemble reste cependant très sobre et seul le tout petit témoin lumineux de connexion à un PC vient donner un peu de « brillant ». Ce mobile drive est cependant assez lourd pour un disque dur externe, poids mesuré à 342 g, et volumineux, 124 par 91 par 20 mm. À noter qu'aucune pochette de transport n'est fournie. L'unique connecteur est quant à lui de type USB-C et l'on trouve dans la boîte de câbles différents, USB-C vers USB-A et USB-C vers USB-C. Entièrement collé, sans aucune vis apparente, le boîtier du LaCie mobile drive est par conséquent impossible à ouvrir, ce qui est toujours regrettable. Le disque dur calé à l'intérieur est par ailleurs un Seagate Barracuda au format 2,5 pouces. Il tourne à 5400 tours, minutes et intègre 128 mégaoctets de cache. Le modèle testé ici propose une capacité annoncée de 4 Teraoctets, 3,63 Teraoctets en capacité réelle. Notons qu'aucun logiciel n'est logé sur le disque dur, mais qu'il est possible de profiter d'un mois d'abonnement à Adobe Creative Cloud. Le disque dur renferme par ailleurs un exécutable permettant de télécharger la dernière version de l'utilitaire Toolkit de LaCie. Celui-ci permet de créer et de gérer des sauvegardes automatiques de son ordinateur. En matière de performance, le mobile drive de LaCie fait le travail. Les mesures théoriques donnent ainsi 141 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle et près de 136 mégaoctets par seconde en écriture. Cela place ce disque dur externe parmi les meilleurs du segment 2.5. En copie manuelle, les résultats sont tout aussi bons. La lecture et l'écriture d'un gros fichier, 27 gigaoctets, montent ainsi respectivement à 138 et 135 mégaoctets par seconde, ce qui s'avère très satisfaisant pour un disque dur externe, tournant à 5400 tours, minute, qui plus est. Sur une multitude de petits fichiers, ici des photos, pour un total de 6 gigaoctets, il est en revanche bien difficile de dépasser 50 mégaoctets par seconde en lecture et 67 mégaoctets par seconde en écriture. La marque LaCie est une référence, à mes yeux, en informatique. Je n'ai jamais été déçu des différents matériels de cette marque possédés par mes soins. Ce disque dur est léger, fiable et pratique à utiliser. Le mode miroir est très original et appréciable. Le disque dur est très silencieux et chauffe peu. Cliquez sur le lien en description pour savoir le prix le moins cher de ce disque dur. Maxtor M3 STHx le disque dur Maxtor m 3 sthxh STH-XH201 TCBM se présente dans un boîtier entièrement noir. La face de sa partie supérieure est faite de motifs carrelés en relief. Le boîtier qui renferme le matériel mesure 112 mm de longueur sur une largeur de 17,5 mm et une hauteur de 82 mm pour un poids total de 169 grammes. Le MaxTor m 3 sthxh 201 tcbm dispose d'une capacité de stockage de 2 Teraoctets, soit assez d'espace de stockage pour pouvoir enregistrer l'équivalent de 33 320 heures de musique, environ 640 000 photos au format JPEG en haute définition, 2000 heures de vidéos au format numérique ou 500 films au format DVD d'une durée respective de 2 heures. L'équipement fait 5400 TR MN et présente un taux de transfert maximal pouvant atteindre les 5 Gbit/s S, côté connectivité, le disque dur portable MaxTor M3 STHXH201 TCBM est doté d'une interface USB 3.0 qui sert, en même temps, d'auto-alimentation. Le matériel informatique est compatible avec les PC fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 7, 8, 10 et Vista et sous macOS X 10.4.8 ou supérieur. Ce matériel informatique est livré avec toutes les accessoires indispensables à son fonctionnement et son installation, à savoir, un câble USB et un guide d'installation. Le logiciel indispensable pour la liaison avec l'ordinateur Windows est déjà préinstallé dans le disque dur. De même pour le manuel d'utilisation au format PDF, enregistré dans le disque dur. Le Mac Store M3 de tout est préformaté pour Windows. Pour un ordinateur Mac, l'utilisateur doit prévoir de réaliser lui-même, manuellement, le formatage requis. Les points forts voyant les nombreux éloges qui fusent sur le web sur le disque dur externe Maxtor M3 201 tcbm nous avons décidé de réaliser un essai pour mettre en évidence ces multiples atouts. Et nous n'avons pas été déçus, voyez par vous-même à travers ces quelques lignes, dès le premier abord, le disque dur externe Maxtor M3 2 To surprend et plaît avec son design des plus modernes, des courbes très simples et nettes et une couleur noire qui s'adapte à toutes les préférences et toutes les circonstances. Le motif et les reliefs en carreaux sur le haut du boîtier apportent une touche davantage contemporaine et cassent la monotonie de la teinte sombre. La couleur noire est aussi très pratique pour un matériel souvent sollicité et transporté, qui peut très vite se salir. Par ailleurs, ce disque dur portable nous a également surpris de par sa compacité qui fait que le matériel peut être transporté partout sans encombrer l'utilisateur. Les utilisateurs recherchent avant tout un disque dur externe pour pouvoir disposer des fichiers à portée de main, à tout moment. Un disque dur externe se doit, donc, d'être transportable et le moins encombrant possible. Nous avons parfaitement retrouvé ce critère chez le MaxTor m 3 sthxh 201 TCBM. Avec ses 2,5 pouces, le MaxTor m 3 sthxh 201 TCBM renferme pourtant un équipement informatique performant, pouvant stocker jusqu'à 2 Teraoctets de données pour un cache de 32 mégaoctets, Ce qui représente un espace de sauvegarde semblable à celui d'un ordinateur de bureau. La puissance d'un disque dur externe se mesure aussi à travers la vitesse à laquelle le matériel lié enregistre les données lorsqu'il est branché à un ordinateur. Le MaxTor M3 2 Teraoctet présente un débit en lecture maximale de 127,9 Mbits, S et un débit d'écriture pouvant atteindre les 126,2 Mbits, S pour les fichiers volumineux comme les photos et les vidéos. La plupart des gamers qui utilisent les consoles de jeux vidéo PS4 et Xbox recommandent aussi le disque dur externe MaxTor m 3 sthxh 201 TCBM pour sa puissance, malgré ses 5400TR, MN. En ce qui concerne la résistance, la réputation des matériels de la marque MaxTor n'est plus à faire. Le disque dur M3 2 Teraoctets 2,5 pouces n'échappe pas à cette renommée et tout comme les appareils de qualité supérieure, le fabricant de matériel informatique met à la disposition des utilisateurs du disque dur MaxTor M3 sthxh 201 TCBM, une garantie de 2 ans. Autre avantage important, le disque dur est compatible avec plusieurs configurations d'ordinateurs, Windows et Mac. Par ailleurs, le matériel d'un logiciel préenregistré permettant une installation rapide et aisée sur les PC Windows. En effet, une fois branché sur le PC, le disque dur MaxTor M3 2 Teraoctets 201 TCBM est automatiquement détecté par l'ordinateur. Aussi, l'utilisateur peut immédiatement effectuer ses transferts de fichiers sans nécessité de réaliser des opérations supplémentaires pour installer le matériel informatique. L'interface de liaison USB 3.0 sert à la fois d'alimentation. Ce qui représente un atout considérable du fait que l'utilisateur n'est pas contraint de recharger à chaque fois son matériel pour pouvoir l'utiliser. Grâce à ce système d'auto-alimentation, le disque dur est toujours opérationnel dès qu'il se branche à un ordinateur. L'utilisateur peut aussi brancher son matériel informatique sur une interface USB 2.0. Cependant, il est important de noter que dans ces conditions d'utilisation, le disque dur externe MaxTor M3 2To2,5 pouces perd en performance, notamment en vitesse de transfert. Le disque dur externe MaxTor m 32 2 Teraoctet est livré avec un logiciel complet pré-enregistré qui permet une utilisation étendue de l'équipement grâce aux fonctionnalités comme la planification de la sauvegarde des données et la sélection des types de fichiers à enregistrer. Ces fonctions sont accessibles dans les options présentées sur l'interface du logiciel. Ce dernier permet également de sécuriser le matériel et les données qui y sont enregistrées. En effet, la plateforme intègre un outil informatique de chiffrement d'accès par mot de passe. Tous les atouts du disque dur MaxTor M3 STH-XH201 TCBM sont accessibles pour un prix très raisonnable en comparaison aux autres disques durs externes de la même gamme. Vous trouvez le prix dans le lien en description. Néanmoins, l'acquisition d'un disque dur MaxTor M3, Samsung M3 2 To 2,5 pouces sth h 201 TCBM représente un très bon investissement. Toshiba Canvio Basics ce disque dur externe Canvio Basics 2 téraoctets de chez Toshiba profite d'un design inédit, le constructeur japonais ayant décidé de réduire un peu plus les dimensions de ses produits de stockage. Et l'on peut dire que le résultat est des plus convaincants. D'une sobriété évidente, le Canvio Basics ne fait pas dans la fioriture, mais s'avère quasi irréprochable en matière de design et de construction. Particulièrement compact, 109 par 74 par 14 mm, et d'un poids de seulement 146 g, il se glisse facilement dans n'importe quelle poche. La qualité de fabrication est impeccable. Entièrement en plastique durci, le boîtier profite d'un traitement mat qui n'accroche pas les traces de doigts. La connectique en micro USB est bien intégrée et une toute petite LED permet de savoir si le disque dur est alimenté ou non. Autre bonne nouvelle, les vibrations sont quasi imperceptibles lorsque le système de stockage travaille et le tout s'avère très silencieux. Entièrement soudé, le boîtier est en revanche impossible à ouvrir. Il reste aussi particulièrement dénué d'accessoires. Le câble USB 3 est assez long, 53 cm, mais aucune pochette de transport n'est fournie. À l'intérieur du boîtier, l'on trouve un HDD 2,5 pouces Toshiba de 2 Teraoctets, tournant à 5400 TR, mine et doté de 256 mégaoctets de cache. La durée de la garantie est de 2 ans. Soulignons toutefois l'absence notable du moindre logiciel préinstallé, ce qui devient de plus en plus rare sur les disques durs externes. Sur le point des performances, le Toshiba Canvio Basique s'étonne et prend le large par rapport à la concurrence. Il est en effet particulièrement rapide pour un disque dur à plateau, proposant un débit de 140 mégaoctets par seconde en lecture et 137 mégaoctets par seconde en écriture sur un seul gros fichier de 20 Go. La copie d'une multitude de fichiers de taille moyenne est également très bonne, avec une moyenne de 119 mégaoctets par seconde en lecture et 137 mégaoctets par seconde en écriture. Enfin, le Canvio Basics se comporte également très bien sous Crystal Disk Mark, affichant 149 seconde en lecture séquentielle et 153 par seconde en écriture séquentielle. C'est assurément le gros point fort du produit. Avec le Canvio Basics, Toshiba nous propose un disque dur externe simple et efficace. Le nouveau design est attrayant, la compacité impressionne et les débits sont très bons. Western Digital MyBook 4TB. Western Digital est un nom populaire lorsqu'il s'agit de périphériques de stockage comme les flash disques ou les disques durs. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau périphérique de la société, appelé WD MyBook. Il s'agit d'un disque dur externe disponible en cinq options de sa capacité de stockage, 3 Teraoctets, 4 Teraoctets, 6 Teraoctets, 8 Teraoctets et 10 Teraoctets. Le périphérique est conçu exclusivement pour augmenter la capacité de stockage de votre PC ou de vos ordinateurs portables. Le disque est disponible en version à une ou deux bases. Nous avons obtenu la version avec 4 Teraoctets de stockage. Voyons ce que le WD MyBook a à offrir. Le WD MyBook est livré dans une boîte de protection fixée dans un coussin suffisant pour protéger le disque dur fragile. Outre l'appareil lui-même, il est livré avec un adaptateur secteur qui alimente le disque. Il est également livré avec un câble USB 3.0 pour la synchronisation des données avec le PC et la boîte contient quelques documents, cartes de garantie et guide d'installation. De point de vue design, le WD MyBook est un appareil assez grand qui est livré avec un boîtier extérieur en polycarbonate qui contient les circuits et le disque dur lui-même. Il est équipé d'un système de ventilation sur la partie supérieure de l'appareil et sur la partie inférieure également, qui évacue la chaleur de l'appareil. La face arrière de l'appareil est dotée d'un port USB 3.0 pour la synchronisation des données et d'un port d'alimentation 12V pour alimenter le disque à l'aide de l'adaptateur qui l'accompagne. Le WD MyBook est livré avec des logiciels importants que vous pouvez utiliser pour apporter tous les paramètres importants à vos disques durs comme les options de sauvegarde et de sécurité. L'outil WD Discovery rassemble tous vos réseaux sociaux et votre cloud en un seul endroit et vous pouvez importer toutes les données cloud sur votre disque. Il vous aidera également à gérer les autres utilitaires de WD. Le logiciel WD Security est disponible pour verrouiller vos données essentielles en utilisant un mot de passe pour accéder au lecteur. Un autre logiciel important est WD Backup qui est utilisé pour effectuer périodiquement la sauvegarde d'un emplacement particulier ou la sauvegarde de l'ensemble du système. Après l'installation et l'utilisation de disques dur externe WD MyBook on peut identifier les aspects positifs suivants, produits assez simples, voire très simples à installer, avec l'aide d'une documentation en français assez complète, ce qui est rare, et des aides en ligne disponibles en français très complets. Conseil pour l'installation, le produit est livré au format NTFS avec tous les logiciels de gestion dessus, ce qui est un peu inutile, car ils ne sont pas à jour, datent d'un an déjà, et la configuration du mode RAID 0 ou 1 nécessitera obligatoirement le formatage du disque avec tout ce que cela implique. Donc conseil, téléchargez et installez WD Discovery depuis le site WD Logiciel qui est le gestionnaire de base, accès, éjection, enregistrement, installation de nouvelles versions logicielles, point etc. du disque, ce qui est très bien expliqué sur le site WD. Installez ensuite WD Drive Utilities qui est indispensable pour la configuration physique et la maintenance du produit, ce qui peut se commander à partir de WD Discovery. Attention, une fois installé et configuré en mode RAID 1 ou 0, la vérification complète de l'état des disques m'a pris 5 heures, soit 300 minutes environ, Windows 7 MyBook Duo 4 tout. La barre d'avancement du procédé varie par pas de 10%, durant en moyenne donc 310 e égale 30 minutes. De quoi penser tout naturellement que le programme est planté ou que le disque est défectueux, ce qui m'a poussé à solliciter, bien inutilement, la hotline de WD. Mais non, patience, connectique à la hauteur, USB-C et 3.1, augurant de vitesse de transfert appréciable, pas pour moi qui suis en USB 2.0, bruit, très modéré, avec une fréquence plutôt basse et un volume bien inférieur à celui de la ventilation d'un PC lambda, une hotline très réactive et coopérative, mail, téléphone, intervenant rapidement dès la première sollicitation, mais on devrait pouvoir s'en passer avec les quelques conseils si présents. En conclusion, le WD MyBook est un excellent appareil pour les personnes qui possèdent un système avec moins de 1 téraoctet de stockage intégré ou pour les personnes qui jouent avec une grande quantité de données comme les éditeurs vidéo. Les vitesses de lecture et d'écriture du disque sont également excellentes, et la compatibilité du disque avec macOS est la cerise sur le gâteau. Le prix du disque est dans le lien dans la description. SIGET Expansion STE à 4000400 dans la famille des disques durs externes expansion de Seagate, nous demandons le STEA4000400 pour ce test. Ce disque dur de 2,5 pouces USB 3.0 propose un stockage de 4 teraoctets. Voici notre verdict. Un petit bloc noir des plus classiques. L'expansion STEA4000400 de Seagate n'est pas des plus originaux. Sa coque en plastique arbore toutefois des motifs originaux qui le démarquent des autres modèles de la gamme, comme le STGX 4000400 que nous avons testé récemment. Il présente également une LED pour indiquer son fonctionnement. En main, ce disque ne met pas vraiment en confiance. Le plastique de mauvaise qualité plie facilement sous les doigts, à tel point qu'il est même possible de sentir le disque dur 5400TR mine en appuyant dessus. Le port micro-B bouge également une fois son câble, seulement 20 cm, branché. Certes, nous n'avons subi aucune casse lors de notre test, mais le sentiment d'inquiétude demeure. Il faut noter que nous les avions déjà constatés ces défauts sur le modèle STGX4000-400, qui dispose du même boîtier. Ce disque dur externe pèse 248 grammes et mesure 117 par 8 x 2,1 cm, ce qui est assez classique pour ce type de produit. Il se glisse aisément dans un sac et s'emporte partout. Pas de logiciel dédié, seul un manuel d'utilisation au format numérique se lance au premier démarrage. Ce disque est immédiatement utilisable avec Windows 10, mais il a besoin d'un formatage en règle pour être utilisé avec macOS. Une opération qui demande moins d'une minute. Seagate garantit ce modèle pour une durée de deux ans. Le Seagate Expansion STEA4000400 est un disque dur externe de 4 Teraoctets qui dispose d'un espace de 3,63 Teraoctets après formatage. Le constructeur ne donne pas de débit théorique sur son site. En pratique, ceci s'avère correct pour un HDD externe. Lors de nos tests sur le benchmark Crystal Disk Mark, nous avons mesuré un débit en lecture de 130,4 MHz par seconde et de 125,5 MHz par seconde en écriture. Une bonne performance qui se confirme lors de nos tests manuels, 135,1 MHz par seconde en lecture et 132,5 MHz par seconde en écriture. Lors de ce protocole, nous transférons un fichier de 26 Go d'un PC au disque dur, et inversement. Nous avons réitéré cette procédure en l'appliquant à des centaines de photos, 6 gigaoctets au total. Le débit en lecture est monté à 131,9 mégaoctets par seconde tandis que le débit d'écriture était de 72,8 mégaoctets par seconde. Un score logiquement plus faible pour un disque dur, les SSD souffrent moins dans cet exercice.